Bonjour les amis, lorsque vous regardez un graphique du Market Profile, eh bien vous voyez très bien lorsque vous configurez votre graphique de manière à ce que les inscriptions de lettres se fassent à partir de 8h. Donc vous avez toujours des graphiques en 30 minutes. Entre 8h et 9h, vous avez deux demi-heures et vous avez les lettres A et B qui s'inscrivent. Qu'est-ce que ça vous indique Eh bien ça vous indique déjà à peu près le mouvement que fera le, donc le marché dans la journée donc vous savez déjà à partir de ce mouvement là entre 8h et 9h quel sera le mouvement total de la journée avec une précision d'environ 10% et ensuite vous pouvez également selon le marché ce qu'il fait après 8 et 9h si on va avoir une journée avec un très fort mouvement ou une journée plutôt qui va stagner entre deux euh, niveaux de prix et estimer à quel endroit vous pouvez rentrer et sortir. Donc le market profile vous donne énormément d'informations déjà à l'ouverture du marché. S'il a ouvert dans le range de la veille, s'il a ouvert au dessus ou en dessous, vous avez déjà une indication très précise de ce que va faire le marché, ce qu'on n'a pas avec les bougies euh, japonaises. Donc ça fait des années probablement que, que vous utilisez les bougies japonaises, si vous regardez un graphique du market profile et si vous, si vous apprenez à utiliser euh, ces informations-là, vous allez voir que vous avez un complément d'informations énorme pour prendre les décisions au bon moment. C'est assez fantastique, à partir du moment où vous maîtrisez cet outil, de voir euh, votre taux de réussite augmenter de manière euh, spectaculaire. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que mes étudiants vivent aussi. Ça leur donne beaucoup plus euh, de sécurité, beaucoup plus d'informations et lorsque vous maîtrisez euh, un graphique comme cela, eh bien, votre stress disparaît, disparaît totalement parce que vous avez une quasi-certitude de savoir où va aller le marché, jusqu'où il va aller, à quel moment il va se retourner. Donc ce sont des informations ultra performantes, ultra importantes qu'on obtient avec le Market Profile. Donc moi je vous invite à vous intéresser à, à, ce, à ce type euh, d'indicateur. Donc, donc vous pouvez carrément après, après un certain temps vous passer de tout autre indicateur, de, des bougies japonaises même, et vous contentez de trader avec le Market Profile. Donc vraiment, pour moi ça a été vraiment une révélation de découvrir euh, cette technique-là euh, qui est encore euh, peu connue en France et en Belgique mais euh, qui donne vraiment des résultats euh, spectaculaires. Donc il y a très peu de littérature euh, sur ce sujet, il y a très peu de formation également. Je suis un des premiers à proposer une formation dans ce domaine-là et je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Donc si vous voulez augmenter le, vos résultats, augmenter vos performances, eh bien intéressez-vous à ce domaine. Il y a encore peu de plateformes qui proposent le market profile, c'est bien dommage et euh, je peux vous dire que si vous utilisez ça, eh bien vous allez avoir un taux de réussite et un retour sur investissement assez spectaculaire. Donc je ne vous en dis pas plus, intéressez-vous à ça et vous pouvez me poser des questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et vous aurez encore plus d'informations sur le Market Profile dans les prochains jours, dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. C'est un peu comme